Les guerriers, on visite les salles du monde entier. Aujourd'hui, on est à Paris, la plus belle ville du monde. Mais qu'en est-il des salles de fitness Est-ce qu'elles sont à la hauteur de la capitale Paris, cette année, accueille les Jeux Olympiques. Ville d'art et de culture, de mode, de luxe. Mais est-ce qu'il y a une salle de musculation qui représente ses valeurs La réponse est oui. On a trouvé ce petit bijou, les gars. Salut les guerriers! Bienvenue sur Finesse Fusion! Oui, la qualité a augmenté sur la chaîne. On est à la salle, frère, ou bien dans un salon? Ah là, c'est n'importe quoi. La salle la plus stylée de France, à ce qui paraît, c'est ici, les gars. On est à Paris aujourd'hui. On vous a dit qu'on avait un nouveau concept sur la chaîne. On va visiter toutes les salles du monde entier. On fera une salle par pays. Et là, on commence par la France pour pas que ça soit trop cher pour nous, parce que vous l'avez vu maintenant. On a un vidéaste. On va faire ça bien cette année, une vidéo par semaine. Mais chaque semaine, de la qualité, des concepts de ouf. Aujourd'hui, on commence à être cette salle. John Reed. John Reed Fitness, que t as, dé t as déjà vu à Lyon? A seulement deux en France. Quand on est parti faire le site avec Body Time, je suis parti faire une séance, donc je sais déjà à quoi ça ressemble. Mais apparemment, celle-là, elle est encore au-dessus de celle de Lyon. En fait, dans John Reed Fitness, chaque salle a une ambiance différente. Ouais. Il y en a une aussi à Miami qui est différente de celle-ci. Celle de Lyon elle est différente aussi. Et ben, bah, on va découvrir les particularités de cette salle. Ouais. On va essayer de vous faire une bonne vidéo, les gars. Donc, rien que pour ça, un like. Pensez à vous abonner. C'est important pour rentabiliser parce que 30 balles l'entrée, frérot. Il y a une piscine, il me semble aussi. On va tout ouais. vous montrer, ouais. le matériel. Euh, les décors et un gros training aussi les gars donc pour ça on s'abonne, on like et le petit commentaire on n'oublie pas, merci, Parti. Ça, ça sent le spa là, ça, ça sent bon, bonjour On vous commencez à voir que la salle elle est incroyable, les décors c'est la salle la plus stylée de France vous allez voir c'est pour aller quand euh, vous l'avez, pour aller dans le spa, sauna. Donc, spa, sauna, hammam, jacuzzi, piscine. Jacuzzi. Euh, piscine, jacuzzi et, euh, et sauna. Déjà, on va au vestiaire, on va s'habiller tranquillement. Ensuite, on fait un petit tour de la salle. On vous montre les décors, les machines, le matériel. À ce qui paraît, c'est la salle la plus stylée de France. Donc, j'ai hâte de voir ça. De tout voilà, ce que vous... Joanie il est plus musclé que moi, frère. Non, non, non. On est, de vrai, il est plus de... musclé que moi. Là, de Là. tout ce que vous avez vu sur la chaîne, c'est des vidéos qu'on a tournées en 2022. Donc, on a pris de l'avance. Là, on revient aujourd'hui, c'est la rentrée. Ouais. Donc, on s'est, bien branlé au mois de décembre. c'était eh, les fêtes. On a le droit de se reposer aussi. Ça, du travail, YouTube. Euh... En fait, on avait tellement donné pour les trois vidéos par, euh, par semaine qu'on a pris congé. Qu'on a pris un, un mois en off. Donc pas de produit dopant pour Pimous, ça lui a fait tout drôle Mon corps il s'est bien reposé <rire> Et là ça on reprend, bien. donc si on est un peu plus maigre en vidéo et tout Bon c'est pas du au produit dopant, on est, est toujours naturel Mais c'est juste qu'on a arrêté un peu de s'entraîner J'ai fait un mois vraiment complet sans muscu Mais là on va faire une grosse séance, TWM de Pimous, ouais. euh, C'est un haut du corps Haut du corps, focus dos aujourd'hui Toi ça va te plaire, je sais que t'aimes bien travailler le dos Et puis il y a une piscine, forcément on va sauter dedans Donc petit tour de la salle, on voit ce que ça donne Montre-moi la, la salle. Je, je te montre la salle frérot Alors ça je crois que c'est un côté pour... Euh... Non pas pour les femmes, c'est pour tout le monde. Là tu auras le côté charge libre, tout ce qui est halter. On a un petit espace. Bon, c'est un petit pas espace. Mal. Ouais non, c'est un... pas l'espace le, de base. Je pense qu'il doit y avoir un plus gros espace avec les haltères. On va découvrir mieux. Très ah, bien, je vais vous montrer la salle où il s'entraîne, personnellement. C'est là où il fait tout. Bah juste devant nous du coup, c'est la salle de Didio. C'est bon. là où Didio s'est entraîné pendant un mois. Voilà. Donc là, La je grosse fais, séance là. Je fais mes meilleurs trainings. Bon, le son grosse va pas séance, être terrible, là. mais je pense que pour un c'est pas mal. Comme ça là, tu font Comme ça, ils font. Font donc, des trucs comme ça. Le nouveau TWM de Pimousse les gars, c'est de la danse classique. Donc, euh... <rire> bon, ça, c'est pièce yoga si vous, vous êtes des femmes qui aiment danser. Pour le break, j'aurais kiffé. Voilà. Pour en le break, j'aurais kiffé de ouf. C'est la première fois que je vois une salle de danse dans une salle de fitness. Et c'est vrai que pour les mecs qui font du hop oh, parce que la danse, ça reste un sport. C'est de la bombe. D'ailleurs, bientôt, on fera une vidéo pole la... dance, je t'avais dit. Oui, oui. Et break, vrai que ça tue. tue. La ça, c'est juste une salle de cours. Petite salle bleue. Petite, Petite salle cyclisme. Donc, ça, c'est pas des trucs qu'on utilise aussi. La danse, on utilise beaucoup, mais le vélo, pas trop. Et c'est bien en fait. un écran. Géant, tu suis. Il y a un coach souvent, grosse ambiance, grosse musique. En fait, c'est quoi ce là-bas Si vous avez découvert des salles, jamais vous aurez imaginé. Celle-ci, elle est incroyable déjà. Fonctionnelle. Ça va être crossfit tout ça, non Ouais, je pense. Allez, je laisse passer. Ok, là, ça commence à devenir un Là, cool, ça, ça devient, devient sérieux. Salle un peu crossfit. On a les les cages, ouais. comme on a un peu à fitness park. Des, Et Swiss des Balls, des, des terriers. Hein ici, si vous voulez faire des sens, cardio, c'est pas mal. Il y a même des échelles de rythme. la même la déco, elle est vraiment stylée, petit Nick Neko, là. Non, mais en fait, voilà, c'est stylé dans cette salle, c'est les décors. Ils font, ils font beaucoup d'art, ils travaillent avec des artistes et tout. Et chaque pièce a, a, son, ambiance. a son ambiance. Petite vue de éclaté, dehors, oh, ouais, la vue elle est dégueulasse, <rire> mais c'est pas mal d'avoir euh, un sur le. Ouais, c'est vrai ça, même ça éclaircit, c'est sympa. peu. Oh, oh, ici. Joli. En fait, chaque endroit, vous découvrez, vous découvrez quelque chose. Là, les lumières, elles sont incroyables. C'est joli. L'ambiance, elle est stylée. On dirait euh, c'est pas pour s'entraîner ici. Les gars, <rire> ne négligez pas votre, euh, vos articulations, votre mobilité, c'est important. Vous allez plus performer sur votre squat si vous avez une grande amplitude. Ça c'est vrai. Vous allez plus développer vos fessiers, vos... vous êtes plus ah. fort. C'est logique, meilleure amplitude, ouais, meilleur recrutement c est, c est musculaire. J'en ai dans le futur. Mais j'ai pas l'impression. que C'est. Il y a si pas, lui, il des espace trucs là. là. Oh. Ah ah, ah les gars. C'est-à-dire. Je pense qu'on l'a trouvé. Bienvenue dans notre temple. Ouais mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose quand même. Si si c'est propre. J'espère que l'espace à terre il est plus grand que ça quand même. Il y a des, des machines. Plus est machine. En fait, en poids libre, on va vous montrer, c'est petit quand même. Mais bon. j'espère qu'il y a autre chose. Bah en machine, il y a ce qu'il faut. Et au niveau de la marque, tu connais les Non, mais je sais qu'il y avait une machine épaule que j'ai essayée à Lyon, elle était incroyable. Et on va essayer de trouver une belle machine, on va essayer de présenter bah, euh, la la marque. La machine épaule, regarde, c'est celle que je vais faire après. Ah si. C'est pas mal. Après, je sais pas c'est quoi la marque. Jim 80, Gym, je crois, un truc comme ça. Les gars, Jim 80, je sais pas si vous connaissez. Moi, bon, c'est la ah. première fois que j'en vois. Moi, je vais pas m'embêter à la régler. C'est que ça, non Ouais, qu'il faut aussi arrière d'épaule du coup. c'est pas mal. Sur, un, ouais, sur deux axes en plus. Non ça tourne bien, ça permet d'être bien calé tout de suite Et ce qui est stylé c'est le cuir, les couleurs les gars quoi. On est vraiment dans un monde hein. Il y a toujours des livres partout je sais pas pourquoi C'est là que t'aurais dû faire quoi. Tu le sais Ouais hein. en plus sous la lumière ah, Elle est vraiment bien En plus les poignées tu peux les tourner dans les sens que tu veux C'est vraiment pas mal Bon on va faire la séance après hein. mais c'est vrai C'est joli à voir franchement c'est joli Ça change d'un d'un fitness park Bah les gars sur FF on va vous montrer des endroits comme ça Dans le monde entier on ira visiter des salles bon, bah, On va voir les poids libres En vrai là c'est limité de ce qu'on voit. Non, en niveau machine, c'est OK. Ouais. Moi, c'est plus les charges libres qui me posent problème parce que je m'entraîne presque qu'en charge libre. Ouais, mais je veux dire il n'y a pas énormément de machines non plus, c'est pas si grand que ce qu'on pensait. Après, s'il y a ce qu'il faut, mais... Bon, mais à Lyon, c'est plus grand, je vais pas te mentir, attention. Ouais. Après, tu n'avais pas la piscine forcément, ils ont pu se passer un peu plus. À Lyon, les haltères allaient jusqu'à 60, il euh, y avait un très grand espace. Euh... On va voir au niveau des haltères, mais sur cette salle-là en vrai, il y a ce qu'il faut pour s'entraîner. Euh... La marque ils elle est nouvelle, dehors. on découvre. En fait, ce qui est impressionnant ici, c'est euh... le décor. Bah, c'est beau. Jusqu'à 30 si on a que ça en poids libre, c'est compliqué quand même. On a 34. des altères qui vont juste 36 Non, 20 kilos. Non, 36 d'abord. 36, alter max, 36 kilos. Après, des poulies comme ça, on en a un peu partout, donc ça va. En fait, c'est ça, c'est plein de petites salles c'est un peu tranquille pour s'entraîner. Les gens ici, à mon avis, ils aiment pas trop comprendre quand quand y y y les employés du du coup, on va vite mmh. aller dehors. Mais euh, c'est ça, c'est des espaces tranquilles pour euh, s'entraîner. C'est pas la, pas la, et, la folie. Il hein. y a le strict minimum. Après, pour fou. des gars oh, comme nous, des vrais muscles, c'est un peu juste. Ah, ah, ah, on parle peut-être un peu beaucoup donc, trop. Peut-être on a ouvert un peu Ah oui, bon, les gars, il y a plein de portes. Ok, c'est bon, c'est ici. Ok, ok, ok, ok. Ok, c'est là que ça commence. Ok, je me disais bien incroyable, donc là alter jusqu'à 42 Bon en tout cas les altères 42 kilos 44, 42, non, ça 50. 50, ça va jusqu'à 50 Ok on est bien Bon après niveau des bancs c'est la même chose qu'à Fitness Park hein. je peux... Là c'est grand c'est pas mal Non les bancs ils sont ils sont bons, ils sont stables, ah ouais. ils sont durs Mais pour l'instant je vois pas de nouveauté de ouf au niveau du matériel tu vois Après les matériels frérot c'est toujours pareil c'est juste les marques qui changent hein. Ouais ouais c'est juste les. deck c'est un pec deck tu vois On va les essayer pour voir par rapport à notre sentier tout ça après, Mais il y a ce qu'il faut Les machines de tout à l'heure je t'entraîne quand même sur du cuir Ouais c'est ça le délire. Du cuir, hein. ça c'est mon banc, c'est là où je vais travailler. Puis Mousse il va se mettre ici, il va traumatiser tout le feed game, vous allez voir. C'est ici moi ah, que vrai, ça se passe. T'as prévu des perfs aujourd'hui euh, Je fais de l'hypertrophie, donc euh, après d'hypertrophie à 110 kg ça va quoi. Ah, puis c'est la reprise, les gars, ça, ça ça doit être une dinguerie. Ça on le voit pas souvent. Voilà, je vous parlais de pépites, c'est pour ce genre de machine que je veux. Visiter les salles du monde entier. Un petit écarté à la machine avec un axe pour régler l'ampli au niveau des bras, et là c'est pas mal. Moi ça c'est pas un truc que je fais. Bah tu vois. Ah la c'est chiant. tu peux tricher avec ton non, dos moi, et quand faut... tu mets trop je lourd Il faut au deck. En gros, c'est un peck deck allongé hein. Ouais, c'est ça. Puis ah, non, et... il, y a, il y a quelques pépites quand même. Ah... Ça, c'est bien aussi, Pimous. C'est quoi Ah, oh, on en a un ah, maintenant. J'en ai un, parce moi, vois. Un je... Spark Enna. C'est vrai Oui, j'en ai un, Finesse euh, Spark Enna. Un Spark on vous l'a dit, hein, meilleure salle. Eh oui. Quand vous voulez faire du thé bar, là, c'est pareil. Le dos est maintenu, on ne peut pas tricher. Bah, c'est par ça que je vais remplacer mon deadlift tu vois, d'aujourd'hui, parce que j'ai mal au dos. Des machines comme ça, il y en a plein, c'est comme les matrices. Ouais, c'est comme les matrices, mais tu vois, ça bouge. Ça bouge, c'est surtout par rapport à la matrice. Qui éclaté à finesse. Ah, même c'est un peu plus fluide, c'est hein. quand même. Quand même euh, voilà. Mais en soi, c'est. En fait, c'est des machines que moi, suis pas forcément. Voilà. Moi, je m'entraîne beaucoup. Je vais faire du bush bûcheron à la place de ça, par exemple. Tu vois. Je fais beaucoup ah. de charges libres, donc forcément. Cette machine-là, on l'a toujours dit en vidéo, on l'aime pas. Les gars, si tu veux travailler à la poulie sur ce genre de prise, poulie ouais. même euh, à la machine. Hein. Je suis d'accord. Mais pas sur... oh, le siège. Là, là, tu trop serré. T'es bloqué dans ton avez... mouvement. c'est Ça, ça a l'air pas mal, tu vois. Regarde. Bon, vous avez compris, plein d'artistes ici qui viennent pour le décor de la salle. Quelques que petites machines qu'on ne trouve pas ailleurs. Monsieur, moi j'aime bien. Une ambiance spéciale, des lumières, pas mal aussi. Il y a plusieurs salles, plusieurs ambiances. Il y a du sombre, il y a du clair, on peut tout faire ici. Bon, euh, vous voyez que tout ça, ça doit coûter cher. Déjà, juste la séance d'essai, c'était 20 balles ou 30, 30, 30, 30 balles 30, de par minimiser, personne. Frère. Non, je ne veux pas minimiser, on est même pas en partenariat. Donc, euh, fin de vidéo, on vous dira le prix d'abonnement tout ça, parce que à mon avis, c'est un sacré coût. Trois chiffres à mon avis. C'est dégueulasse, c'est venez venez, venez, venez, venez, vite venez, vite, venez, venez, vite, vite, vite, vite. Dernière salle. Bon, dernière salle. Salle de Pourco. À mon avis, ici, il y a un. Comment il s'appelle Solid Mike. C'est Solid Mike qui fait des Pourco. Solid... Ouais, c'est lui. Solid Mike, il vient ici, hop, et il te fait des petits trucs. Il... Non, lui, il fait, il fait vers l'avant, il fait comme ça, lui. Lui, il fait comme ah, ça. Vas-y, démontre ça. Non, ça. je peux pas, je vais. Haram. En vrai, c'est pas mal ici l'ambiance. Petit espace cardio, qui pour sent. maigrir, ça, ça, sent, sent, ça sent la piscine, j'ai envie ça de me mettre au mieux. Donc la salle juste avant ça sent de la bouffe ici, ça sent la piscine Ça n'a aucun sens. On va pas rentrer On va pas rentrer, mais moi de ce que je vois c'est, les machines cardio elles ont des écrans, tu dois avoir Netflix et tout, c'est... Moi ce que je vois c'est qu'il y a Goku qui passe à la télé Aussi. les gars. donc pour ça, pour ça quand même on peut mettre un, un petit live. Là c'est propre hein. Bon allez go ouais. science, allons s'entraîner. Hey. latérale du coup t'es là essayer des faits gros <rire> tu prépares des gagnes comme ça toi en fait bon on change de salle pour faire les élévations latérales je te présente <rire> la machine du seigneur ça c'est la meilleure oh là là là là elle m'avait manqué ah, tue. mais c'est pas celle que tu peux régler bon oh, elle est très bien il ya la panata tu peux la régler pour même faire les pecs avec monsieur point faible épaule avec ce genre de machine t'as pas de point faible en fait, la courbe elle est tellement naturelle que tu sens vraiment fortement l'épaule vas-y baisse okay. mets un peu plus lourd je pense non, attends, première Concentre-toi bien sur les épaules, tu vois, le ressenti est formidable. Est voilà, tu vois. Ah, c'est incroyable. Le ressenti, c'est trop. En fait, ce qui est pas mal, c'est que vous voyez, mes bras, ils partent vers l'avant. Je suis pas ici sur les côtés. Et là, c'est la meilleure position pour travailler le faisceau latéral et antérieur aussi, hein, forcément. Et même, il n'y a pas de déséquilibre, du fait que c'est halter et tout. C'est trop clean, c'est assez trop bien, bien guidé. stable. Et en plus... T'es sur du cuir J'aurais les meilleures épaules. Ça du vaut le coup de bien. faire la... la ça fait cuir de vachette. Ah, ah, elle est vraiment bien la machine. Je sens trop bien les épaules, la photo que j'ai fait là, t'as vu euh, quand je suis parti à John Reed, j'ai fait une photo. Ouais. Les épaules, elles étaient énormes parce que j'ai fait la machine là. On peut la voir où ta photo Sur Instagram. Quel Instagram Sur Fitness Fusion. Il faut atteindre les 10K sur Instagram, donc c'est le moment, allez, ajouter à fond. On a besoin de Fitness ça. Fitness Fusion, vous cliquez comme ça, et là il y a plein d'hommes tout nus dessus. Viens, viens, viens, viens. Viens, on fait de l'immersion un petit peu, on avait dit, on faisait de la qualité. Prends-le comme si c'était eux qui faisaient de la muscu. Voilà, c'est ce que vous voyez quand vous êtes musclé les gars. 3 ah. levé, point fitness, fusion. Point fr. et vous serez musclé si vous voulez avoir cette pov là dans la vraie vie trop bizarre. il n'y a, a pas que les twm les gars il y a aussi nos programmes bizarre. très bizarre parle un peu de nos programmes pdf qui sont incroyables programme pdf Ben c'est simple un an un an et demi de travail dessus on a charbonné vous avez des vidéos pour chaque exercice tout est détaillé tempo temps de repos exercice nombre de répétitions temps sous tension il y a tout vous trouverez pas mieux honnêtement vous et, trouverez pas mieux et c'est un jeu vidéo qu'il faut finir à 100% les gars il y a plusieurs niveaux il y en a 6 si vous êtes débutant, vous commencez par le premier programme et le but, c'est d'aller finir le dernier niveau, le boss final. et C'est le euh, Albody Body Super 7, je crois. Ouais, programme de, de détraqué sexuel. Hein. <rire> c'est le dur les gars. Bon, fin de séance Petit fin de séance, ah, après l'effort, le réconfort. Piscine Tous, tout nus, tous à l'eau. Yalla Les gars on vous a pas attendu, petit jacuzzi, des familles. Non en vrai c'est incroyable, on profite un peu, il y a aussi la piscine derrière, le sodoph qu'on va vous montrer et on fera trop juste après. Les gars on ne juge pas la chaîne, on, on analyse juste le plongeon. Allez je les oublie. Non Bon, fin de séance les gars, première salle, enfin pas première salle visitée, non, pas première. On avait visité une salle en Allemagne d'ailleurs si vous l'avez pas vu. Allez voir la vidéo pour voir la note pour le plus bien. On a mis une bonne note c'est sûr. Voilà. Et du coup celle-ci tu penses qu'elle sera mieux Je lui mets 10. On va pas parler ouais. chinois. Ah 10 ouais, sur direct. 10. Non, non, 10 ça veut dire si tu vois mieux derrière, ça sera 10 sur 10, 10, 10 aussi. aussi. En fait à partir du moment où déjà elle remplit les critères, c'est 10 sur 10. Le seul... Les critères c'est quoi Piscine, sauna, hammam, jacuzzi. <rire> ah ouais, Après je m'en bats les couilles qu'il y a des haltères. Il lui en faut des trucs pour qu'il soit satisfait. Non, pour que ce soit un 10 sur 10, il faut que ça remplisse tout ça, qu'il y ait des bons matos muscu en plus. Elle ressemble quand même beaucoup. À, à celle qu'on avait imaginée dans la vidéo qu'on avait ouais, fait, vrai. il manque un terrain de basket Il manque un terrain de basket ouais, il manque un complexe sportif, on est trop gourmand En il tout cas, il y a pas mal de choses, ce que je trouvais stylé, ce c'est les décors surtout T'as vu ouais, qu'il y a ouais. beaucoup d'artistes qui viennent ici faire les décos, là vous voyez On est juste installé au self, là tu peux prendre ta collation tranquille, bon c'est rush hein. D'ailleurs on n'a pas parlé des prix, ouais, parlons du prix Ça, ouais, c'est ce qui si les intéresse, ouais, c'était 130 euros par mois ah, okay. Maintenant est-ce que ça les vaut Faut les avoir. Faut On les dit, avoir. Je suis d'accord. Mais à mon humble avis, si t'es un mec qui gagne 2500 euros par mois, par exemple, ou 2000 balles, t'es passionné. T'es passionné. Au lieu de mettre l'argent, par exemple, dans les cigarettes, dans des sorties en boîte, tu peux mettre 130 euros par mois dans une salle comme ça. Et que t'as du temps libre, parce qu'il faut avoir du temps pour pouvoir profiter de la piscine. Et et là, là, là, je me rends compte qu'on s'est entraîné avec des gosses de boucs et tout. Hein, ouais, c'est ça. Ce qui est bien, par contre, c'est que ici, nous, là, c'est un peu ce gars Tu vois, mais ça va. Ils étaient pas dérangeants. Ils nous ont pas emmerdés, tu vois, là-dessus. Mais eux, ils sont calmes. Ici, c'est très calme. Les gens, ils sont zen, tu vois. Ils se pas entre eux non plus d'ailleurs dites nous quelle salle vous voulez qu'on aille voir parce qu'on n'a pas toutes euh... on voulait pas toutes les salles du monde ouais si vous connaissez des petites salles atypiques comme ça qui serait intéressant d'aller voir dans n'importe quel pays on peut... voilà commentaire et pourquoi pas même si vous avez un home gym mais vraiment un vrai home gym Pas un C gym un home gym là je rigole oh, le balle gym dessus. petite perdue pour les bras juste gratuit mais par amour mais les gars un vrai home gym là on peut aussi se déplacer si vous êtes assez à ça vous abonner à liker à acheter des programmes on pourra les faire carrément le Gold Gym, Venice Beach, ah oui. tout ce que tu veux. Ah, le... Venez, euh, tous les liens sont en description pour nous soutenir. Si vous voulez acheter de la protéine, la meilleure c'est chez nous, vous le savez. Donc euh, voilà, je pense euh, on a tout dit là. C'est TWM, nos programmes sur fitnessfusion.fr, vous avez les deux. Soit vous voulez vous entraîner comme nous et dans ce cas-là, vous vous abonnez au TWM et vous aurez exactement les séances que nous on fait. Ou alors vous voulez quelque chose d'un peu plus personnalisé qui peut convenir à tout le monde. Et là, vous vous redirigez vers skination.fr sur nos programmes. Ça dépend de ce que vous voulez. Il y a de tout. Il y a, on en a de tout. C'est aussi simple ouais, que ça. Vous trouverez votre bonheur. coaching personnalisé, programme PDF pour avoir des programmes à de petit prix ou nos trainings si vous pensez avoir notre niveau. Et si vous êtes de la région en plus, vous pouvez carrément vous entraîner avec lui. Les gars, euh, coaching sur place, je vous assiste. Je sais qu'il a un mec Il peut de même s'entraîner avec vous si ouais, c'est ce que vous voulez. Il y a un mec aussi. Qui est venu de Paris pour s'entraîner moi. Enfin, enfin, non, mais ça mais ça me fait plaisir. C'est un truc de fou quand même. On fait juste des vidéos sur YouTube. Mais frérot, fait... en fait, le mec, il dit je vais payer, je sais même plus c'est combien. 70, je suis moins cher. J'allais dire vrai. 90, ça va. Je leur ai fait une réduction de 20 euros. Je vous Tu payes 70, t'es coaché et en plus tu t'entraînes avec un mec que tu kiffes, mais c'est de la folie. J'avais 10 jours de la chaîne Fitness Fusion. Demain, moi, quand j'ai commencé à suivre Fk, on m'aurait dit 70 balles, tu t'entraînes et il coach avec lui. Je l'aurais fait. Toi, tu me oh, est un peu comme Fk Non, il ça Allez, va, vas-y, vas-y. Vas <rire> bon, je me casse les gars. C'était Fitness Fusion Force.